Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 289 et qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser des chutes et se fabriquer des ustensiles pour la cuisine. Allez c'est parti Pour commencer le projet j'ai récupéré des chutes de bois brut, du chêne, du hêtre et deux autres bois de provenance inconnue qui devaient aller à la poubelle. Je les marie par paire un bois clair, un bois sombre, et je les passe au rabot électrique pour qu'ils aient la même épaisseur avant de couper en deux le morceau le plus large sur ma scie sur table. Quand tous les matériaux sont prêts, on va se faire des sandwiches de bois. Un peu de colle, quelques serre-joints, et j'assemble les trois morceaux de bois et les laisse sécher pendant quelques heures. Quand le tout est bien sec, je commence donc par enlever les serre-joints, et voir le résultat de mes collages. Je marque mes collages et enlève les parties superflues à la scie à onglet. Pour ensuite tous les repasser dans le rabot électrique, pour s'assurer que les deux surfaces post-collage sont bien planes, et éventuellement leur donner l'épaisseur voulue. J'ai pris comme exemple une de mes spatules que j'aime bien et je dessine plus ou moins quelques formes sur mes collages qui vont me donner a priori quatre spatules. Direction l'acier à ruban pour découper grossièrement les formes de mes ustensiles. Je coupe le plus près de la ligne sans être dessus. J'aurais pu utiliser ma scie sauteuse pour découper tout ça mais pour des petits morceaux comme ceci la scie à ruban est beaucoup plus pratique Voilà mes quatre découpes ont été faites on va maintenant aller sur la ponceuse stationnaire pour raffiner les formes et finaliser la forme générale de ces ustensiles J'utilise aussi bien la partie disque pour poncer jusqu'à la ligne que la partie bande de mon équipement qui lui est plus là pour donner la forme de ces futures spatules Même avec l'aspiration ça fait pas mal de poussière et surtout sur les deux ustensiles les plus épais il y a beaucoup de matière à enlever trop en fait et au bout d'un moment je me dirige vers ma scie à ruban pour leur donner une forme dans l'épaisseur ce qui m'évitera beaucoup de travail sur la ponceuse J'essaye de faire des dents sur une spatule, mais je trouve ça moche, donc je transforme le tout en spatule ronde. Retour à la ponceuse stationnaire qui aurait bien besoin de bandes neuves. Celles-ci sont super usées et je me débarrasse de la poussière en utilisant un vieux pneu de vélo. Ça ne résout pas le problème de vieillissement de la bande, mais lui permet de marcher un peu moins mal. Maintenant que j'ai la forme grossière sur mes spatules, je passe au ponçage manuel pour donner la forme définitive et plus précise à tous ces éléments. C'est un travail ingrat, mais indispensable si on veut avoir un résultat correct. Je commence donc avec un grain 80 pour finaliser la forme avant de monter à un grain 120 puis 240 pour avoir un fini correct. Je finis certaines parties pas vraiment accessibles à la ponceuse à la main avant de finir avec le dernier grain 240 et le projet est presque fini Le dernier élément est de mettre un fini sur nos jolies spatules Et ici je décide d'utiliser de l'huile toute bête ici de tournesol qui protégera temporairement mes spatules il existe aussi des vernis et d'autres finis pour le bois pour contact alimentaire, mais vu que ce sont mes spatules, je peux toujours les poncer et les rehuiler quand je veux. Et voilà quatre spatules pour ma cuisine fabriquées avec des chutes de bois et qui j'espère me serviront pour les prochaines années. Bon alors qu'est ce que ça donne et eh bien je me suis fabriqué quatre spatules. Euh, J'ai fait ma technique de bibois. <rire> Donc là par exemple c'est du chêne et du hêtre. Euh, là c'est du je sais pas quoi et je sais pas quoi. Et celui-là non plus je sais pas ce que c'est. C'est vraiment un petit projet, plutôt sympa à faire, pas très très difficile et qui ben, permet de recycler les bois qui euh, ben, risquent de partir à la poubelle et c'est dommage. Le design des différentes spatules, je me suis inspiré des spatules que j'ai chez moi, euh, qui traînent là depuis des années et qui sont en train littéralement de pourrir sur place. La partie la plus chiante du projet, sans aucun doute, c'est bien sûr celle du ponçage. D'abord le ponçage avec la ponceuse stationnaire et ensuite le ponçage avec ma petite ponceuse à main et ensuite le ponçage à la main. Beaucoup de ponçage d'habitude, mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Un élément important, c'est bien sûr le fini. Il existe des vernis et euh, plein de finis contact alimentaire. J'ai longtemps hésité. Je me suis dit que je vernirais bien euh, les spatules. Et par expérience, en fait, les spatules, j'ai tendance à les foutre à la machine. Ils ont tendance à être abusés à droite à gauche. Je me suis dit que vu que c'était les miens, et eh ben en fait, euh, si vraiment le fini commence à pourrir un petit peu, j'ai juste à les poncer et à leur filer un coup d'huile, et pif paf pouf, bah, c'est parti. Vu que ces spatules auront une utilisation relativement intensive, euh, le but juste de l'huile est un, de pénétrer dans le bois et deux, de protéger un tout petit peu le bois. Le gros avantage de ça, bah, c'est que de l'huile j'en ai toujours sous la main, je peux mettre de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile de ce que je veux, euh, et je peux toujours refiler un coup de ponçage, et c'est parti. En tout cas, c'est un projet qui est rigolo, euh, qui est bien sympa, qui va me servir, puisque tous les jours, j'utilise des spatules dans la cuisine, et qui me permet, bah... Justement, de récupérer des morceaux de bois qui, au lieu d'aller à la poubelle ou au feu, ou à ce que vous allez faire avec, eh ben, vont pouvoir être réutilisés pour des trucs qui me servent. Ce genre de choses, de réutiliser des choses qui, normalement, partent à la poubelle et vont faire des vrais trucs pratiques, moi, c'est des choses qui me branchent vraiment. Et c'est un projet ultra simple. Vous pouvez faire, en plus, vous pouvez faire toutes les formes les plus psychotiques que vous voulez. Moi, comme vous l'avez vu, j'ai fait des formes relativement classiques. J'ai fait deux ronds, deux espèces de spatules plates, mais là j'ai un éventail de spatules qui vont me servir dans les prochaines années, et ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour cet épisode. 289, je me suis fabriqué des spatules avec des restes de bois qui partaient à la poubelle. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour nous joindre sont dans la description, tu peux bien sûr t'abonner évidemment. Peut laisser un commentaire. Un grand merci à nos gentils barbie qui nous soutiennent en nous envoyant un petit peu de pognon chaque mois, ce qui nous permet de nous acheter du matériel pour te proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand grand merci à eux. Voilà, c'est tout pour cet épisode 289. Un épisode simple et pratique et qui sert et qui évite en plus de balancer des trucs à la poubelle. Mais qu'est-ce que demander de plus J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.